le monde, j'espère que vous gardez le moral, que vous ne vous laissez pas trop déstabiliser par les médias. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 mars. Je vais donc euh, vous faire un tirage sur euh, bah, notre fameux Caligula, puisque il a décidé de se présenter. Alors, c'est vrai que je vous ai déjà dit, hein, moi, je, soit je le voyais pas se présenter, ça, soit il se présentait mais il gagnait pas. Donc on va voir où est-ce qu'on en est par rapport à ce sujet-là. Alors, ce qui est quand même remarquable, c'est qu'il a attendu vraiment la dernière minute hein, pour se déclarer candidat. Et en fait, il a attendu qu'on ait le fameux conflit euh, russo-ukrainien pour justement se servir de ce conflit, pour redorer un peu son image hein, et éventuellement rallier les, euh, les suffrages, au propre comme au figuré. Bon, ben, on va déjà regarder si ça marche, sa stratégie, voilà. J'ai a des chances de repasser euh, et d'en reprendre pour 5 ans, hein, comme, euh, comme une peine de prison, enfin bref. Hein. On va regarder donc, ce qui sort. Alors pour ce faire, j'ai investi dans un nouveau jeu que je trouve sympa. Voilà, il y a plein, plein, plein de cartes avec plein d'images, donc c'est très symbolique. J'ai trouvé que c'était bien d'innover, surtout qu'il y a plein de gens finalement qui ont pris un peu mes jeux. Alors bon, chacun fait ce qu'il veut, mais enfin bref, je vais essayer de... De, de, de changer un peu. Puis, comme ça, si vous, vous regardez euh, d'autres euh, cartes hommes anciens, bah, ça vous donnera encore euh, euh, une autre vision hein, avec d'autres cartes. Et puis, en plus, il euh, y en a beaucoup. Il hein, y en a euh, plus de 120. Voilà. Bon. Donc, on va poser la question. Donc, la stratégie de Caligula va-t-elle être payante Et donc, va-t-il repasser Voilà. Alors, il y a une bougie et il y a le fait d'être de, devant une corne d'abondance et de ne pas pouvoir y accéder. Bon, alors, ça peut parler de lui, mais ça peut aussi parler des élections. C'est vrai qu'on considère qu'elles vont avoir lieu. Moi, j'ai dit qu'elles seraient retardées. Il y a d'autres personnes qui disent qu'elles n'auront pas lieu. Bon bah, ben, on va voir si on peut avoir des informations à ce sujet. Donc, on va regarder. Quelle va-t-il repasser Donc, on va faire un tirage à 4. Hein, ou même 5. Pour mettre une carte dans le milieu. Voilà. Donc, vous allez découvrir ces cartes. celles ci encore une fois, vous ne les connaissez pas. Alors, on a des histoires de communication. Bon. Donc, ça, ça va être, par exemple, le fait de déclarer sa candidature. On ira recouvrir, mais enfin, bon. Là, c'est la carte que j'ai eue dans la coupe. On est devant des bonnes choses. Ou des choses intéressantes. Et puis, on ne peut pas y accéder parce que c'est gelé. OK. Ici, on a les questions de robots. Avec des gens qui pleurent. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui pleurent ici. On ira regarder ce que ça peut être. Hein. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être justement les questions de, de, de numérique ou de digital. Hein, parce que c'est les machines. Donc, il euh, ne faut pas oublier ce sens-là. Enfin, bien quoi que j'étais partie sur... Euh, les histoires d'élections, enfin bon, ça intervient quand même. On a le Graal, ouais, bon bah ouais. Et on a ici quelqu'un qui ne veut pas qu'on accède à son territoire. On défend ses sucreries. Donc là, on peut considérer justement que c'est quelquun qui ne veut pas laisser euh, la place. Hein. Il défend son bifteck. Euh, alors c'est des sucreries, donc ça fait penser quand même à un gamin hein, qui défend justement le champ de, de sucette. C'est un peu ça bon c'est un peu ça ok alors là on va regarder parce que il peut y avoir barrage en face hein. hum, ouais on peut la comprendre de différentes façons cette cette carte là en tout cas il y a impossibilité d'accéder à quelque chose qui fait envie la corne d'abondance et là encore une fois il y a le graal bon donc lui oui effectivement c'est ça qui vise donc on va regarder alors, est-ce que c'est empêcher autrui, justement, d'accéder à la corne d'abondance On peut se poser la question. On va voir. Je ne retourne pas, enfin, je recouvre pas plutôt la carte du milieu. Ouais, bon, bah vous avez le, le bandit, enfin, ici. Il s'amène avec des fleurs pour séduire, justement, quelqu'un. Et derrière, il a l'intention, de couper. Donc, ça, c'est le bandit, c'est l'homme malhonnête, hein. Donc, communication malhonnête, donc il est bien ici, il est bien sorti là, on veut séduire, et ici on a la propagande, quelqu'un qui s'incline devant les médias, avec un petit peu ici la notion de partir en croisade. Ah d'accord, donc ça c'est nos élections qui sont gelées, hein. je crois que c'est ça en fait. Les gens qui attendent quelque chose qui va être gelé. Parce qu'on va partir ici, encore une fois, en croisade. Grâce à l'action des médias. Donc, c'est la fameuse guerre russo-ukrainienne que vous avez ici. Et qui peut geler les élections. Bon. Alors, ici, on a bien un retard. Il y a des gens, pardon, il y a des gens ici qui pleurent. En tout cas, il y en a ici au moins une personne qui pleure par rapport à une machine donc quelque chose qui est retardé à une machine donc quelque chose que l'on met en route mais c'est retardé bon alors pour l'instant sans aller recouvrir la dernière carte c'est bien une communication ici qui a été faite mais qui est malhonnête qui vise à une arnaque vous avez l'arnaqueur ici ici vous avez vu c'est quelque chose qui est gelé alors, on peut même y voir éventuellement les questions d'énergie. Hein, euh, les cornes d'abondance, c'est des choses qu'on n'aura plus. Hein. Donc, des choses euh, qui nous qui nous font envie, dont on a besoin. C'est que quand même, les deux personnes, elles sont quand même sur le... Euh, alors, je ne sais pas si c'est euh, sur un iceberg, enfin, sur, ou dans la neige, ou perdu quelque part. Mais en tout cas, on peut considérer qu'elles ont absolument besoin de ce qu'il y a à l'intérieur, ici, et qui n'est pas accessible, hein. Donc, la comme d'abondance, c'est vraiment les espoirs hein, de quelque chose qui est bon, qui est positif. Et encore une fois, ce n'est pas accessible, c'est gelé. Bon, la propagande, je vais l'expliquer. Alors, on va retourner ici. Alors, ici, on a les questions de protection. Question de protection, mais c'est une protection aussi, ici, qui peut être, euh, comment dire assez violente en fait, c'est un peu bizarre parce que on a en fait une personne qui a un bébé dans les bras, c'est vrai, mais c'est quand même une une un monstre en fait, c'est un monstre. Hein. Donc là, euh... c'est en fait, ça fait penser à ce qu'il a dit quand il a dit qu'il voulait protéger les Français, alors je n'ai pas été voir son allocution, ne me demandez pas de... D'aller regarder en plus ce qu'il raconte. J'ai mes limites quand même. Mais c'est vrai que je suis tombée sur un résumé en deux minutes sur YouTube. Il y a des journalistes qui font ça très bien. Et dans lequel, justement, il disait que Caligula voulait protéger euh, le, le peuple. Alors, ça me fait penser à ça, moi. Une protection, mais euh, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas humain. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour le nourrisson, en fait. Hein. Bon. Ok, donc on a bien l'arnaque. Alors, ça ne nous donne pas la réponse, mais la réponse, elle est par là. Il y a quand même le Graal. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir, mais est-ce que ça va payer Donc Est-ce qu'il va être Alors, réélu hein, Voilà, posons la question franco, allons-y. Alors, ici, on a bien une tentative de séduction. Mais euh, il y a la sirène, hein. Mais je suis pas sûre que ça, se, que ça se passe bien parce que la sirène, finalement, euh, bah, elle appelle des sirènes, donc elle est là pour séduire. La sirène, on peut pas y résister. Quelque part, elle elle, elle, elle, elle regarde pas là où il faut parce que si on considère qu'elle est là pour séduire le jeune homme, bah elle s'en détourne. Et en plus, lui, il ne la regarde pas. Donc il regarde sa bien-aimée ici et ça va mener à une catastrophe, cette histoire. Donc c'est très curieux. C'est comme si en fait, cette histoire de communication pour séduire autrui, donc on peut se voir que c'est dans la sirène, eh bien ça ne marche pas. Parce que d'abord, la sirène, elle est, elle est mal orientée, si je peux dire, c'est-à-dire qu'elle ne regarde pas là où il faut. Elle regarde par là. Et ben, ça va entraîner des catastrophes. Donc bof. Ben voilà qu'est-ce que je disais. Donc, euh, alors dans l'autre sens, pardon. La gueule de la baleine, on va se faire manger. Hein. Enfin, en tout cas, voilà, il y en a un qui est déjà qui, qui a été mangé ici. Et ici, il y a le pan. Donc, il a beau faire la roue pour remonter dans les sondages, vous voyez ici les petites nacelles là-haut pour aller tout en haut, bof, bof, je ne suis pas sûre hein, que ça marche. Je ne suis pas sûre du tout que ça fonctionne. Moi. Non, a priori, a priori il ne va pas séduire, hein. c'est ça en fait. Hein. Il ne va pas séduire euh, les Français. Sa tentative... Euh de, de, de, de s'instaurer en tant que sauveur mais euh, franchement il prend les gens pour des enfin bref je vais pas dire le mot mais en fait c'est ça hein. c'est un gamin qui croit que voilà il a fait 5 ans il s'est conduit euh, n'importe comment il a fait les pires euh, les pires bêtises du monde il a maltraité euh, tout le monde et là euh, bah, il, il, il essaie en fait avec quelque chose qui est assez grossier quand même comme stratégie de, de replaire mais non là, là ça marche pas là ça marche pas bon et puis, en plus, il va se faire manger, là. <rire> et bien cette carte-là. J'espère que le jeu va vous plaire, en tout cas. Moi, je le trouve sympa. Alors, on va voir, justement, ce qui va se passer pour lui. Mais pour moi, il ne va pas séduire, hein, non. Mais il fait bien la roue, hein, vous voyez. Ouais, c'est bien une tentative de séduction. Alors, voilà. Il est en train de tirer ses petites épines. Ici. Et là. Voilà, ben vous avez les militaires, hein. Alors, les petites épines ici, le hérisson là, qui attaque. C'est un hérisson, donc euh, on peut rigoler quand même. Hein. Bon, il ne fait pas tellement peur. Hein. Enfin bon. Par contre, ici, vous voyez, on a bien l'annonce, une mauvaise annonce. Hein, euh, l'annonce de, de représailles ou l'annonce de guerre ici. Et avec les militaires, mais les militaires, c'est des moutons, quand même. Hein. Ils sont un peu perplexes d'ailleurs. Ouais, c'est pas très sérieux quand même. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui se passe en Ukraine, c'est pas sérieux, mais c'est le discours, en fait, qui est pas sérieux. Il y a beaucoup de, de propagande derrière tout ça. C'est C'est vraiment bizarre avec ce, ce mouton-là, qui se demande ce qu'il fait là, en fait. Hein. Il est assez perplexe. En fait, c'est vrai, on n'a rien à faire dans ces histoires. Hein. Enfin, en tout cas, la France... Euh, et euh, le, le, la personne aux, aux commandes de la France de ferait, mieux, ferait mieux de s'occuper des problèmes du peuple et il y en a des problèmes plutôt que d'aller mettre de l'huile sur le feu hein, parce que ça ne va pas apporter des bonnes choses Alors bon donc là il va en guerre on est d'accord alors il y a une, une impossibilité d'obtenir ce qu'on veut ici ah, il y a une protection céleste. Et là, il y a une espèce de de changement de, de, de lune. Il y a quelque chose ici, mais ça arrive dans le désert. Ouais. Donc, le fait qu'il n'arrive pas à voir ce qu'il veut, pour moi, ça veut dire qu'il ne va pas y arriver. Donc, normalement, il ne devrait pas repasser. Si je suis logique, hein. Là, on n'arrive pas. On est, on, est, on est emprisonné, là. Il y a aussi les histoires d'anges, alors j'espère que ce serait bien si on avait une protection angélique, parce que on en aurait bien besoin, hein. ça fait depuis des années qu'on souffre, plus de deux ans, enfin depuis qu'il a commencé en fait, hein. cinq ans, et puis ça c'est vraiment depuis les deux ans, c'est pour tout le monde. Hein. Là on en a marre, hein. franchement on en a marre. Et là il y a un changement. Alors je crois que c'est lui en fait, c'est le changement qu'il veut, qu veut, pardon, avec une espèce de, de casque doré, de masque doré, mais ça va tomber dans le désert, donc il ne devrait pas y arriver. Alors, donc a priori, non. Mais il y a toujours cette histoire d'élection de, de, qui est gelée en attente. C'est en hein. attente. Alors, on va essayer de voir une petite carte sur la, cette protection angélique, hein, ce que ça peut être. Hein, ce serait bien. Euh, alors, il y a quand même les histoires d'esclavage. Hein. Ah, ouais. Alors, est-ce qu'on est protégé, justement, pour ne pas être réduit en esclavage Il y a ici une coccinelle avec des fleurs. Bon. Donc, il y a quelque chose qui devrait nous empêcher de retourner en esclavage. Hein, vous avez ici une petite, une petite coccinelle, quand même. Puis les fleurs, bah, elles sont belles, ces fleurs-là. Hein. Elles ne sont pas négatives. Hein. Non. Bon. Bon. Donc, euh, on devrait éviter ça. On devrait éviter ça. Alors, là, derrière, il y a quelqu'un qui est très éclairé, qui est très intelligent, qui est éventuellement même riche, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, à ses pieds, on a une espèce de... de, de comment dire de lac ou détendu avec de l'or. Je crois que c'est de l'or. C'est hein, difficile à voir. On dirait des pièces de monnaie en tout cas. Mais ici, il y a quelqu'un qui est, encore une fois, riche et puissant. Bon. On va essayer de voir ce que c'est. C'est pas ce euh, hein, C'est pas lui. Il y a quelqu'un d'autre ici qui est lumineux, j'ai envie de dire. Hein, vous avez plein de symboles de lumière. Il y a une bougie ici, une là. Il y en a plein là. Il y a l'espèce le, de lampion là. Il y a le candélabre à cette branche. Il y en a encore une espèce de... Enfin, bref, il y a la lumière partout. Hein. Et ici aussi. Donc ça, c'est quelqu'un qui va être mis en lumière, mais qu'on ne sait pas qui c'est encore. Alors, il y a la question de temps. Et la question de tour. Ça, c'est, euh, vous savez, les, les phares. Encore les questions de lumière. Donc il y en a un qui devrait s'amener, mais plus tard, on ne sait pas qui c'est. Ici, qui intervient, qui attend le gardien du phare. Et qui devrait aller déterrer l'épée ici. C'est un peu comme l'épée du, du roi Arthur. Hein. Voilà. Pour restaurer un peu la splendeur passée et perdue d'une cité qui a été engloutie. Oui, je sais, c'est joliment dit quand même. Bon, ben, donc, euh, euh, c'est marrant. Il y, y a quand même quelqu'un qui devrait arriver. Hein. C'est vraiment bizarre. Et en plus, il euh, y a la lampe d'Aladin. Donc, c'est vraiment un souhait que l'on va faire pour que cette personne-là arrive et, encore une fois, déterre le glaive. C'est vraiment très curieux. Mais pour l'instant, la personne, elle est, elle est pas là encore. Bon. Si on revient à notre chère Caligula, parce que là, je suis partie sur autre chose. Donc, si le, le jeu pouvait me donner simplement son devenir, ce serait très reconnaissante. Bon, ben, <rire> il sort pas mal, ce jeu, quand même. Ben, c'est lui, là, vous voyez, le loup. Et derrière, eh bien, il va être mangé par, alors, euh, on ne sait pas qui c'est, quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, quelque chose de maléfique. Donc il devrait quand même mal finir, mais depuis le temps qu'on vous le dit, euh, oui je sais bien, il y a des protections occultes, euh, là, la justice est retardée, euh, pour l'instant tout va bien, mais... Mais vous savez, ça va bien jusqu'à un certain point. Les gens qui font de la magie noire, ça va jusqu'à un certain point. Et puis après, après ça va plus. Parce qu'il y a le prix à payer. Alors, ça peut mettre un certain temps, des années, c'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose. J'ai posé la question, son devenir, et son devenir, c'est ça. C'est finir dans l'assiette d'un monstre. Bon. OK. Donc... Alors, vous me posez beaucoup de questions sur les candidats. Les candidats, ben, je ne sais pas pourquoi, j'en sens, sens aucun, moi. Ouais. Bon. OK, pour les parrainages, d'accord, vous avez raison. Ils, sont, ils ont bien été eus, ou reçus ou accordés, si vous voulez. Mais euh, est-ce que ça va vraiment aboutir pardon, ou déboucher sur quelque chose Ben Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'impression que euh, qu'il y en ait un qui se démarque plus que l'autre. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucun auquel on peut vraiment, vraiment faire confiance. C'est tous des politiciens, des politiciennes. Est-ce qu'il y en a un ou une qui s'est élevé contre les histoires de passe, euh, qui veut mettre fin à ça définitivement Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y en a un qui a essayé de défendre un peu la Russie Je n'ai pas entendu non plus. Bof Donc, euh ce pas l'impression qu'on peut vraiment faire confiance à quelqu'un, je me trompe peut-être, hein, ceci dit. Alors, est-ce qu'on pourrait finalement avoir une petite idée de, ce, de la personne qui pourrait euh, revenir ou revenir, enfin, je ne sais pas, en tout cas, arriver dans le jeu politique, étant entendu que celui-là, pour moi, il va sortir Alors, alors peut-être que c'est justement celui-ci. Alors, il y a la question d'armée qui ressort. C'est lié à des questions militaires. Je ne peux pas vous dire mieux. Il y a des questions militaires qui ressortent. Voilà. Et ça devrait nous donner un indice par rapport à la personne qui devrait reprendre le glaive. Alors, j'espère vraiment que je ne suis pas en train de vous inventer une histoire. Je sors les cartes. Hein, elles sortent comme elles sortent. Et donc, c'est en route. Il y a une histoire de machine, là. C'est en route. Machine ou machination. Mais je crois plutôt que c'est machine. C'est en train de se mettre en route. Voilà. Bon, alors, euh, alors finalement, ces élections, j'ai dit qu'elles étaient euh, gelées, hein, on l'avait vu tout à l'heure, mais est-ce qu'elles vont avoir lieu On va poser la question, Est-ce qu'elles peuvent être simplement retardées, moi j'avais l'impression qu'elles seraient retardées, donc est-ce qu'elles vont, elles vont vraiment avoir lieu ou pas Alors il y a la question de se mettre à l'abri... Alors ce qui est curieux, excusez-moi je t'en de regarder, ce qui est curieux, c'est ce qu'on a l'impression que ce sont des, des abeilles ou des moustiques. Ça, ça fait vraiment penser à la, au passe vacc, se mettre à l'abri par rapport aux piqûres, notamment les enfants. Alors ça vient de sortir comme ça, alors que j'étais en train de demander si on aurait des élections et j'ai ça qui sort. Ça ne m'a pas répondu. En fait, c'est comme si le jeu me disait que c'était pas important, et que le plus important, c'était ça. Mais on va quand même reposer la question. Alors, est-ce que tu veux bien me dire si on aura des élections euh, On a des histoires de directives, où on nous fait tourner en rond. Attendez, c'est une carte importante, ça. C'est une petite planète, mais il y a plein, plein de signaux. Alors, on va par là, là, il y a un croisement, on nous demande d'aller par là ou par là. Ouais, donc, on tourne en rond, en fait. C'est l'histoire d'élection, on tourne en rond. Ça peut vouloir dire éventuellement que de toute façon, hum, qu'il y ait ou non des élections, ça changera rien. Hein, parce qu'on tourne en rond. Si on considère que il faut interpréter cette carte-là comme ça. Et que l'important, c'est ça. C'est ce qu'ils veulent nous remettre après. Je peux vous dire que dans les prochains mois, on va avoir beaucoup de surprises par rapport à ce qui va arriver sur la scène politique. Alors, si vous voulez bien, on va remettre ici une carte sur ce parapluie de Vax, euh, voilà, avec les petites piqûres, parce que ça, ils vont nous le ressortir d'une façon ou d'une autre, que ce soit euh, dans le cadre de quelqu'un qui serait éventuellement élu ou, ou pas. Enfin bon, là, je n'ai pas la réponse, hein. je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, élection ou pas, c'est pas ça l'important. L'important, c'est ça. Alors, est-ce qu'on va y échapper Alors là, le jeudi, qu'il va falloir s'ancrer. Qu'il va falloir s'ancrer. Point. Donc, ne rien lâcher, en quelque sorte. Hein. Parce que ça va être remis sur le tapis. Okay. Donc là, c'est euh, alors euh, est ce que c'est une sorcière avec un chaudron. On peut se demander, hein. on peut se demander. Ça, j'ai l'impression parce qu'ici, voyez, on a une espèce de chaudron quand même. Et ça me fait prendre penser à une sorcière. Ouais, ça va être remis sur le tapis. Cette histoire. Ouais. Voilà, ça va être mis en route. Et il va falloir se défendre. Bon, bah écoutez, euh, alors, je n'ai pas la réponse pour les élections. La seule, la seule que chose que j'ai, c'est le fait que ça va être gelé. Bon, qu'il y en a un qui devrait être mangé, ok. Qu'il y en a un autre qui est dans l'attente, mais alors qui va arriver, à mon avis, dans le jeu beaucoup plus tard, qui sera en relation avec l'histoire de militaire. Que éventuellement, entre-temps, on aurait encore des histoires de passe, et qu'il va falloir vraiment, vraiment se protéger et se battre. Se battre avec notre intelligence, ici, mais se battre. Parce que ça va revenir sur le tapis. C'est vraiment bizarre que j'ai rien au niveau des élections. Ça ne veut pas me répondre. Je ne sais pas pourquoi. On va, on va poser la question autrement. Est-ce qu'on va avoir un candidat déclaré qui va être élu, élu Pardon, élu. Alors, on a des choses mathématiques. Ouais. Et alors Et on a les reptiliens. Ah oh là là Bon, bah, ça veut dire que ceux-là derrière, ils ont tout prévu. Hein. On a autre chose derrière. Et puis, en plus, ils arrivent avec leur fiole ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ces élections, c'est c'est euh, comme si en fait encore une fois le je me dis ça changeait rien parce que tout a été prévu par cela là. Oui alors je sais euh, il y en a certains qui ne croient pas aux reptilien. Euh, personnellement moi pour avoir regardé quand même des vidéos de Mathieu Monard et de euh, comment s'appelle déjà euh, Cascarino je crois c'est Cascarino Pascal Cascarino voilà c'est ça qui en parle dans en faisant l'hypnose régressive. Ben, j'aurais quand même tendance à croire qu'on est bien manipulé. Alors, soit par des vrais aliens, soit par des gens qui, de toute façon, n'ont pas d'âme. Vous pouvez choisir l'hypothèse qui vous arrange. Mais ce qui est sûr, c'est que ces gens-là sont, sont au contrôle, pardon, ici. Alors, il y en a au moins trois puissants qui font la pluie et le beau temps. Hein, parce qu'il y a le soleil et la lune. Donc, en fait, ils gouvernent notre quotidien. Le cœur percé, ben... En fait, on peut dire qu'ils tuent nos espoirs. Là, c'est un peu les, les poissons, les, pardon. Ah, c'est pas arrivé aujourd'hui. C'est la, la potion de, euh, la potion. Il y, a, il y a une tête de mort, donc la potion pour tuer. Et ici, la potion pour rendre amoureux. Enfin, en fait, ils font tout ce qu'ils veulent, quoi, avec leur potion. Et il y en a encore une autre ici en préparation. Bon, bah, c'est eux qui sont derrière tout ça. Alors, candidat élu ou pas, de toute façon, peu importe, c'est eux qui sont aux commandes. J'ai envie de dire. Donc, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Hein. Ce n'est pas comme ça qu'on se sortira. Alors, est-ce qu'on va euh, éviter ce fameux passe Parce qu'ils euh, sont quand même puissants. Hein. Voilà. Alors, il y a un théâtre ou une scène de théâtre. Et derrière, il y, y a de la pluie. Donc, il pleut. Donc, c'est mauvais temps. Donc, c'est des ennuis qui vont nous arriver. Mais on, veut, on devrait avoir un souhait qui se réalise normalement. Alors, j'espère. Hein. Ça, c'est le, le puits euh, qui renvoie un peu l'argent. Donc, le, le puits au souhait. Il y a un souhait qui devrait être exaucé. J'espère, j'espère, hein, malgré le mauvais temps. Et il y a un volcan ici. Mais c'est un volcan avec de la lumière ou des formules mathématiques. Bon, et après, on a des histoires de communication. Bon, écoutez, c'est déjà un peu bizarre, tout ce que je suis en train de sortir. Euh, il va falloir s'attendre à des surprises. Il y a quand même des informations que je vous ai données dans ce, dans ce jeu un peu bizarre, un peu symbolique. J'espère quand même qu'il va vous plaire. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des questions euh, qu'il ne faut pas poser trop tôt. Parce que la situation va beaucoup, beaucoup bouger. Euh, on retrouve des questions militaires ici euh, et puis avant, euh, avec le mouton, là, avec le militaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'était au début. On va avoir euh, les questions d'élections gelées, on, on va en avoir un qui va être mangé. Il y en a un autre qui se cache pour l'instant, qui devra arriver sur la scène, mais plus tard, à mon avis, beaucoup plus tard, le gardien du phare, ici. Et on va avoir ces histoires de passe qui vont être remises en route, et là, il va falloir se battre ou se protéger. C'est ce que je peux vous dire. Maintenant, si c'est que ce soit Marine Eric ou je ne sais pas qui qui soit élu, franchement, ça n'a pas d'importance, ça ne change rien. Parce que ce sont eux qui décident. Donc, peu importe qui passe, ce n'est pas ça qui va changer la situation. Donc, je ne sais pas comment on va s'en sortir pour l'instant. Il est trop tôt pour le dire Mais euh, il va falloir quand même garder espoir. Voilà. Bon, donc euh, la réponse à la question, c'est non. En tout cas, la stratégie de séduction ne va pas payer. Et les gens vont s'en détourner. Mais d'un autre côté, je ne vois pas de candidat élu, moi. Je vois ça. Hein. Ce qui est bien embêtant. Parce que c'est encore les histoires de fioles qui ressortent. Bon, alors une carte pour la fin. Quelle information devons-nous vraiment euh, avoir ou savoir, enfin connaître, qui puisse nous aider un peu à comprendre ce qui va nous, nous tomber dessus, plus ou moins? Alors, bah c'est pareil, en fait, le jeu me dit qu'en fait, on a tout. <rire> on a en fait des choses, on a les outils, la communication, la lumière, euh, euh, la clé, euh, voilà. On a tout ce qu'il nous faut finalement. Pour faire nos propres découvertes, nos propres conclusions, en tirer nos propres conclusions. Mais il faut descendre. Là, c'est l'histoire un peu de, vous savez, de, du capitaine Nemo, là, 20 mille sous les mers, là. Enfin, bref, quand on plonge et quand on va chercher tout au fond, tout au fond, les informations. Bon, faudra que je vous à notre jeu. Je suis assez perplexe moi-même. Mais je crois qu'avec cette carte-là, on est en train de nous dire quelque part que c'est à nous de nous prendre en main. Hein, pour ça, Vous avez le marteau ici, hein. se mettre à la tâche, se mettre au travail et ne pas attendre une quelconque solution de politicien. Parce qu'encore une fois, quoi qu'il arrive, ça ne changera rien. Donc c'est à nous, on va devoir se battre pour nous protéger, pour se protéger, pour protéger... Euh, euh, nos enfants pour protéger, voilà, nous protéger de la piqûre. Et c'est nous qui allons devoir encore une fois euh, aller chercher tout ce dont on a besoin pour s'en sortir. Moi, c'est ça que je vois. Hein. Mais pour l'instant, j'en saurais pas plus. Ça, et gardez en tête quand même qu'il y aura des histoires de militaires. Alors, vous voyez, les militaires qui sont réglés comme un métronome. Hein. Donc on aura encore des histoires de militaires, mais ça a été encore quelque part euh, prévu. C'est prévu. Bon, donc on n'est pas au bout de nos surprises. J'espère que ce petit tirage vous a plu quand même, que vous avez euh, quelques réponses à vos questions. Même si je n'ai pas de candidat qui ressort, parce bah que peut-être euh, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira encore une fois. Et pour moi, ça changera rien. Parce qu'il va falloir qu'on se mette à l'abri par rapport aux petites abeilles ici et leurs aiguillons, et c'est ça le plus important. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaite un beau bon week-end. Je vais vous faire un autre tirage, et je vous dis, eh bien, restons solidaires et restons confiants. C'est vraiment le plus important. À bientôt. Au revoir.